Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo du lundi. Oui, parce qu'on est lundi sur Twitch en live. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en live euh, ici. Normalement, il y a un chiffre qui doit apparaître là. Voilà, il y, y a un nombre de personnes ici, je crois, qui sont en live, qui vont regarder le déballage avec moi et qui vont peut-être interagir avec moi, me dire si c'est un super bon produit ou pas. Et puis bah, après, on la mettra. Si la vidéo est bien, on la mettra sur YouTube mardi. Et si la vidéo est pas bien, bah, euh, vous en saurez rien. <rire> parce que vous l'aurez pas vu. Voilà. Donc, j'ai reçu ce matin. 4 colis, dont un petit colis que j'attends avec impatience, mais voilà je vous explique même pas le mental qu'il faut pour avoir les colis là et pas les ouvrir, alors je sais ce que c'est mais je l'attends avec impatience, et voilà, mais c'est pour le mois de janvier donc j'ai du temps, le deuxième, donc ça sera une mystery box, certainement la mystery box de samedi puisque c'est pas une opération sponsor mais c'est la marque, elle dit, on est une marque tech on peut vous envoyer un mystery box pour commencer et tout, ça a quand même une valeur de 150 balles Mine de rien, hein hey, on n'est plus sur des blattes à 30 balles. Hein euh, et un autre truc que j'attendais, qui est un projet Indiegogo, que j'attendais, voilà, et que j'ai reçu ce matin, et que j'ai payé la taxe, d'ailleurs, entre parenthèses. Donc, euh, voilà, Indiegogo des gogos, tout va bien. Euh, voilà. Donc euh, le projet indigo gogo. Bah, après, il que on dans, faut que je lui écrive en disant que j'ai payé la taxe, pour moi qu'elle me rembourse la taxe, voilà ouais, ouais, Et euh, que euh, qu après qu'elle me donne le du produit indigo gogo. Après, on va la présenter, on fait une review. Après, il y aura un financement et tout. Euh, voilà. Quoi. Bon, alors, oui, je sais bien, je sais tu vois rien. Mais vous êtes en train de vous dire, on voit rien, on voit rien ton truc. Attends, je vais me mettre ça là-bas. Je, mes... je mets mon petit bordel ici. Je mets mon clavier là. Et ça, alors sur la déclaration de douane qui est ici, hein, je vous la fais voir, pas un truc comme ça. Il y a marqué coffee mug GIF 7 je, je comprends pas. Alors vous savez, les Chinois ont toujours tendance à mettre des déclarations de douane un peu chelou pour éviter qu'on paye la, la taxe et tout. En Asie, ça marche. De à Asie, Asie, ça marche encore plutôt bien. Mais j'ai vraiment aucune idée de ce que c'est. Et, euh, et c'est là le gros suspense parce que, alors certainement. <rire> Je sais je fais chier. Mais moi aussi je veux savoir ce que c'est. Mais certainement, j'ai dû recevoir un mail un jour d'une meuf qui m'a dit oui il y a ça qui nous intéresse, je vous l'enverrai un jour, et puis après, bon. Ils envoient, ils envoient pas, ou alors ils envoient, et puis on n'a pas les tracking ou alors ils envoient, et puis tu sais genre, je reçois aujourd'hui, je le déballe pas, demain elle me fait Oui, voilà votre numéro de tracking, il y a marqué que vous l'avez reçu Toi genre euh, voilà quoi. Donc alors, il est, il est lourd en plus, enfin. Je <rire> sais pas, c'est pas un casque, j'ai déjà reçu et tout. Ah c'est le nouveau produit aquara qu'elle devait m'envoyer peut-être Je sais pas, peut-être elle m'a dit ou pas. Tu vois bon <rire> je sais pas vous, mais moi personnellement, euh, voilà quoi. <rire> je suis excité comme une petite pucelle là. Alors il n'y a pas de clé, ça c'est sûr. Ah c'est trop classe Tu vois Ah ouais, trop bien Ah trop cool Alors il y a une Je euh... Je vais pas toucher parce qu'après ça va pas s'ouvrir. Ah, donc là la manette. D'après vous il y a quoi Alors Aquara, je vous rappelle, on a déjà fait les produits de la marque Aquara. On a fait, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait de la marque Aquara On a fait le... la caméra et trois sensors, je crois. Oui c'est ça. Aquara c'est ça, c'est la caméra, caméra IP euh, 2K avec trois sensors. C'est trop cool. J'ai l'impression d'avoir une box thérapie. Une box thérapie, il a toujours des boîtes de ouf. <rire> Ah ouais Ah ouais, non, c'est ça, ouais il me semble qu'elle me que m'en avait parlé Alors C'est vraiment un mug <rire> C'est vraiment un mug <rire> je suis comme un ah, C'est vraiment un mug <rire> C'est pas une connerie ah, Je pensais que c'était une connerie, moi, qu'elle n'avait pas m'envoyé de mug et tout Oh, trop bien Oh, le sac mon pote Oh la vache Continuous Connection. Putain le sac, alors je sais pas vous, mais nous en Asie, ça y est, il donne plus de sac plastique maintenant. Il faut toujours te trimballer avec un sac qui est toujours pourri, que tu oublies toujours, et que. Waouh Regarde, et il est super quali ce sac <rire> eh, c'est rigolo ça Et eh, je m'y attendais vraiment pas. Pour une fois, alors c'est une vraie surprise. <rire> je suis désolé, mais autant, mais autant j'ai... Une... Et un peu de trucs, genre qu'est-ce qu'ils vont m'envoyer et tout, mais là c'est une vraie surprise, ça veut dire que c'est vraiment, euh... elle m'a pas dit qu'elle allait m'envoyer ça et ça fait trop plaisir. Euh... Qu'est-ce que c'est Un mug Oui c'est ça, non c'est un... un mug thermos, non mais la... La... La... Le... le package, la boîte et tout, alors 5 ans, c'est pour alors ah, euh, if in this holiday season, we want to spend you a gift and let you know how much you support me to Aquara. C'est sympa, franchement, et eh, de toutes les marques, j'ai fait une, une review avec eux. Et en plus, je vais pas dire que je les ai allumés, mais bon, ils voulaient racheter des trucs, j'aurais demandé des thunes en plus. Enfin, apparemment, je crois ils sont en grosse campagne de marketing aquara, puisque j'ai été contacté par plein de boîtes de marketing à la con là, qui avaient des conditions chelous où on n'avait jamais réussi à trouver un terrain d'entente. Et euh. Et quelque part, après, eux, ils m'ont contacté directement parce qu'à mon avis, les marketeurs n'y arrivaient pas. Ils m'ont contacté directement. Je dis voilà, moi bon, mes prix c'est ça. Et ça a dû leur convenir très bien parce que parce qu'on n'est pas très très cher et que il n'y avait pas, pas d'intermédiaire à payer quoi. Donc voilà. Donc après, euh, it's been a quite amazing year for us, and we now, the time. It's important to us, now, appreciate. Voilà. Donc ils aiment euh, l'espace de travail. The gift uh, convey our best wishes. We hope you enjoy them. Bestwin, aquara. Et eh ben, et eh ben, franchement, j'avais vu une euh, une tasse en espèce de carbone et tout. Elle était extrêmement chère. Tu sais, de la marque de guitare, là. Euh, je sais Tu sais, ils font des amplis de guitare euh, et ils ont des mugs et tout. Et j'avais vu ça, et je dis oh ça serait bien, putain, c'était cher. Et le mec, il en avait pas. Il n'y avait pas de stock, rien. Donc quelque part, et c'est. le mug, il déboîte sa mère quand même. Hein, avec le. Ah je suis content c'est vraiment pas du cadeau de merde hein. attends il y a la marque Stainless Steel euh... Vanneau ok dans notre microwave <rire> vaut mieux oui oui ça oui ça, ça j'aurais ça je savais Un euh, watch wash only donc laver à la main euh, parce que à la main c'est bien le mug il est franchement il est super qualité euh, c'est un thermos Toi c'est un mug thermos hein. on voit bien euh... Je suis content. Je suis content. On m'envoie jamais de cadeaux. Après, on m'envoie des reviews. Bien évidemment, on m'envoie souvent des reviews, des voilà, des produits, mais jamais de cadeaux. Il n'y a jamais de petits trucs pour dire, euh, c'est un une box thérapie, quoi. Tu Non, franchement, franchement. Et la manette, elle déboîte complet. Hein. Alors, ça sert à quoi le, le truc là Ça dévisse Oui, je l'ai dévissé. Et et rien. <rire> je l'ai dévissé et rien Voilà, je l'ai dévissé et je l'ai dévissé Il y a une espèce de petit joint Attends, je vais mettre ça comme ça donc, Moi, ça fait plaisir, moi franchement, je ne sais pas vous Mais moi, ça fait plaisir, j'aime bien recevoir des cadeaux comme ça Et euh, encore une fois, donc, cette mystery box sera, euh, sera sur Youtube demain Il n'y a pas de, de souci, ça fait plaisir On m'envoie un cadeau, euh, une mystery box D'un fabricant, euh, voilà Et le sac, franchement, eh, le sac Il déchire complet, hein. il est super Cali Euh... Après, mais ça vient de Chine, ça ne coûte rien. Bah oui, mais en attendant, moi, j'ai un pauvre sac tout pourri, là, où il y a marqué « Je suis réutilisable », euh, qui, est déjà, qui est déjà en train de se biodégrader tout seul. un hein, pas mal, hein, c'est bien. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Euh, bah ceux qui regarderont ça sur YouTube mardi, dites-moi ce que vous en pensez. Et les autres qui sont sur Twitch et eh ben, dis-moi ce que vous pensez de cette. Ah, mais le packaging. Euh... Ah, je suis fou. Je suis fou. Ah, C'est mon premier. Après, je prends. Après, quand on en recevra des pleins comme ça, on fera les mecs blasés. Mais là, comme c'est ma première fois qu'on m'envoie un cadeau, <rire> on m'envoie un cadeau. Bah, à part les cadeaux de Sébastien, euh, voilà, qui m'en envoie toujours, mais... <rire> mais mais là, en mode mallette comme ça, c'est trop stylé, <rire> c'est trop, trop, cool, c'est trop cool. Merci, euh... merci à quoi Ça sera ma vignette. <rire> voilà, ça sera ma vignette et tout. Je suis content. Je suis content, pas mal. Bon, ainsi je termine cette vidéo YouTube. Pour l'instant, on va arrêter l'enregistrement de YouTube et on se retrouvera avec les Twitchers si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des commentaires concernant cette boîte. Je vous remercie d'être passé, si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur Twitch, on... bien sûr, on va continuer un peu l'aventure. On vous invitera peut-être à aller dans le lien de la description vous cliquez twitch.tv slash byglg. Voilà, vous pouvez y aller et au moins me follower comme, par exemple, notre dernier. Voilà, ça fait toujours un plus, comme tweet Phoenix, par exemple. Merci d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tous, bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, gardez-vous.